J'ai eu le plaisir d'intervenir sur une semaine intensive sur le design thinking. C'est quoi le design thinking Quatre éléments essentiels l'observation, la vision, la narration et l'implémentation. Donc j'ai vu cinq groupes ces cinq groupes ont travaillé sur des concepts innovants. de tirer au sort donc une cible et un secteur d'activité donc avec mon groupe c'était donc les agriculteurs et l'équipement de la maison et donc on a réussi à vendre une super centrale autosuffisante qui permet d'utiliser les déchets organiques et de les valoriser en énergie la difficulté c'est de vraiment aller jusqu'au bout du truc et prendre assez de recul pour finaliser le projet comme on souhaite et sinon l'objectif je pense que c'est justement de mettre dans ces conditions là pour pouvoir appuyer là je pense que j'ai appris déjà les techniques de design thinking, principalement, c'est quand même le but, et aussi pour ce qui est du pitch et de présentation en 3 minutes, ce qui n'est pas évident, et qu'il va falloir encore un petit peu travailler. Donc on a eu à mener un projet de communication à 360 sur toute l'année. C'est passé par plusieurs étapes, donc c'est passé par le marketing, le design thinking, la strat de com et la création graphique au premier semestre, et ensuite on a enchaîné avec la strat des moyens, la strat online et le budget au second semestre. Et après on a présenté tout ça devant le jury lors d'un oral. Oh,